Salut, c'est Jackie. Bienvenue sur Apprendre le français québécois. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu spécial. On va apprendre à faire du sirop d'érable. Puis, on est avec mon est papa! Chérie. Bonjour! Hello! <rire> Donc, on va apprendre à faire du sirop d'érable. Avant de commencer, euh, je vous rappelle de euh, vous inscrire. Donc, abonnez-vous pour euh, commencer. Donc, on va repartir, puis on va commencer euh, à aller récolter de l'eau d'érable. Puis, on va, vous, on va toutes vous expliquer ça. OK, papa. C'est quoi la première étape pour faire du séreau d'érable? La première étape, c'est d'identifier de, des érables à sucre. OK. Tout d'abord, ça prend des érables à sucre. Mm -hmm. Et d'être à la bonne période de l'année. OK. Euh, c'est quand la bonne période de l'année? Donc Après, à la fin de l'hiver, lorsque l'érable a été gelé tout l'hiver. Euh, lorsque le printemps arrive et qu'on a des journées... Euh, qui se réchauffe avec des températures aux alentours de plus 5 degrés Celsius le four et de moins 5 la nuit. Donc gel et dégel, c'est là que les érables, à ceux qui vont se mettre à couler. Donc c'est le meilleur temps euh, pour euh, retirer l'eau d'érable. Donc on va y aller? Je te suis. OK, donc là, on est euh, dans les bois, on va vous montrer comment ça fonctionne, comment on récolte l'eau d'érable. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler que vous pouvez mettre des sous-titres en français et en anglais. Puis vous pouvez aussi réduire la vitesse, donc vous pouvez le mettre plus lent si on parle trop vite. Vous pouvez mettre la vitesse plus lente en cliquant sur la petite roue en bas. Il y a une petite roue de paramètres. Vous cliquez là-dessus et puis vous choisissez la vitesse à laquelle vous voulez regarder la vidéo. Donc, si c'est trop difficile, si on parle trop vite, vous pouvez changer la vitesse. Donc, maintenant, on va regarder comment ça fonctionne. OK. Comment ça fonctionne pour l'eau d'érable? Là, ici, on a un érable. Oui. oui. Ici, on a une érable. Oui. La première étape est d'identifier une érable là-dessus. OK. Comment on fait ça? Bien, on regarde... Euh, par les feuilles. Les okay. feuilles une feuille d'érable à sucre a normalement euh, cinq tiges dans la feuille et euh, c'est rond entre euh, les, chacune des feuilles, okay. puis il euh, n'y a pas de dents autour. Ok, on va essayer de trouver une photo, on va la mettre Non, Bon, ok, ensuite? Ensuite, euh, on doit regarder le diamètre de l'érable. L'érable doit avoir un minimum de 25 cm de diamètre pour pouvoir faire une entaille. En bas de tout ça, c'est trop petit. On ne l'entaille pas, on va l'abîmer et il va mourir. OK, donc il faut trouver le bon diamètre, un érable qui est assez gros. Donc, on a trouvé notre érable. Qu'est-ce qu'on fait après? Ensuite, on peut faire l'entaille entre 30 cm du sol et environ 1 m 30 mettons. OK, donc une entaille, c'est quoi? Une entaille, c'est lorsqu'on perce un trou dans l'arbre pour que l'eau puisse s'écouler, l'eau d'érable. OK. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire après qu'on a percé le trou? Donc, euh, bon, le bord, bien, on doit percer un trou euh, légèrement penché pour que l'eau puisse s'écouler vers le bas. Okay. Lorsque le trou est fait, on prend... Cette chose qui est communément appelée un chalumeau mm -hmm. ou quelquefois un robinet, mais dans le langage, c'est un chalumeau. Ouais, on appelle ça un chalumeau normalement. Oui, l'eau de l'érable passe au travers et vient s'écouler ici. OK. Avec une accroche ici pour mettre le seau. Donc okay. on perce un trou, on rentre ça dans le trou, mm -hmm. ensuite on y accroche le seau et on lui met un couvercle. Okay. Pour pas que la neige tombe dedans. OK. Donc, on a fait ça. Combien de temps il faut attendre avant d'avoir de l'eau d'érable? Si la température est idéale, immédiatement, dès qu'on a percé le trou et qu'on met le chalumeau, ça va commencer à dégoûter dedans la chaudière. Et le, 24 heures après, on peut commencer à récolter. Donc, toi, sur ton terrain, tu as combien d'entailles? Moi, présentement, j'ai 45 entailles sur mon terrain. OK. Euh, c est, c est, ce qui arrive, c'est que... Moi, c'est artisanal, c'est juste pour m'amuser. Donc, quelques érables, je fais ça à pied avec un traîneau et je récolte à la main avec des seaux, l'eau d'érable. Euh, le sirop d'érable que vous achetez dans les autres, dans les pays, c'est produit par les grosses, les grosses acéricultures là, professionnelles qui, eux, ont des milliers d'entailles et c'est récolté par une tubulure d'arbres en arbre ouais, et qui apporte un, un gros système. Oui, il y a un gros système avec tout. des tubes euh, ouais. qui récoltent tout ça. Tous okay. les tuyaux qui apportent tout à le même endroit, donc ils n'ont pas besoin de se promener à pied. Sauf pour les connecter, ils doivent quand même passer euh, à partir de janvier. Ils doivent percer et connecter chacun des tubes avec un, un chalumeau spécialement conçu. Mais tout ça coule dans un gros, une grosse teinte, dans un gros contenant. Puis de là, c'est bouilli pour mettre, euh, envoyer dans les, les, partout dans le monde. OK. Donc, on va regarder ce qu'on a récolté ici. On va regarder. Et ça, ici, on voit qu'il y a de l'eau d'érable qui est un peu gelée. Puis, euh, moi, je me demande, euh, papa, c'est quoi la différence entre l'eau d'érable et la sève? La différence entre l'eau d'érable et la sève, c'est que euh, avec le gel et le dégel, l'arbre, il va suinter. Donc, euh, euh, la nuit, lorsqu'il fait froid, toute l'eau s'en va euh, vers les racines, l'arbre, il gèle. Lorsque le soleil sort le jour et que ça monte au-dessus de zéro, euh, l'eau qui est absorbée dans la racine va monter dans l'arbre et c'est vraiment l'eau qui va sortir. Lorsqu'il commence à faire chaud jour et nuit, maintenant, est, la sève n'est pas là, là c'est l'arbre est, est il n'y a pas de sève encore là, qui coule. mais lorsqu'il fait plus chaud, c'est plus l'eau qui va couler ici maintenant, ça va être vraiment la sève qui va commencer à sortir de l'arbre. À ce moment-là, c'est terminé. On doit enlever les chalumeaux, on enlève tout, et c'est terminé. Euh, les trous qu'on a fait vont cicatriser d'eux-mêmes, c'est terminé. La sève va couler plus jaune, on le voit tout de suite, et on le voit tout de suite, le goût, là, ça ne goûte plus vraiment l'eau le, d'érable. L'eau d'érable est sucrée, il y a environ 3% de sucre dans l'eau d'érable qui coule. Mais la sève, là, ça goûte vraiment la sève, c'est mmh. pas bon. Donc, quand vous achetez du sirop d'érable, le sirop d'érable, il ne vient pas directement de l'arbre. Hein? Quand ça sort de l'arbre, ça ressemble à ça ici. Ça ressemble vraiment à de l'eau. Puis ça, on peut boire ça. Hier je vais essayer un peu. Tiens, tu peux finir en train d'essayer de, de boire. Euh, je... <rire> il y en a beaucoup. Le verdict? ah, mmh, hey, c'est sucré! C'est plus sucré que l'autre jour. C'est vraiment bon. C'est pas sucré comme du sirop. Mais euh, c'est comme de l'eau, mais juste un petit peu sucré. C'est super bon. OK, donc après avoir récolté l'eau d'érable, qu'est-ce qu'on en fait pour que ça devienne du sirop d'érable? On va devoir le, le bouillir pour évaporer toute l'eau et garder seulement le concentré d'eau avec le sucre qui devient euh, le sirop. Donc, il n'y a rien d'ajouté, absolument rien. C'est seulement l'eau qui a coulé de l'érable qu'on bouille, et on fait évaporer jusqu'à ce qu'il reste le sirop à la fin. OK, donc on s'en va tout de suite bouillir le sirop d'érable. Allons-y! Là, avant de bouillir, il faut euh, filtrer. Pourquoi il faut filtrer une première fois? Pour enlever toutes les cochonneries, les, les, les résidus <rire> qui a tombé des arbres. Et des fois, il y a des bébites, euh, des, ouais. des moustiques... <rire> Qui, sont, euh, qui ont dégelé et euh, ont été visités euh, l'eau attirée par le sucre, bien sûr. Mm -hmm. Donc, il faut tout enlever ça pour pas bouillir euh, les, les bébites puis les cochonneries, comme on dit si bien au Québec. <rire> Donc, on vide l'eau une première fois, un premier, un premier filtrage. Ici? Oui. OK. Aujourd'hui, comme il a fait très froid la nuit dernière, il faisait moins 12, ça n'a pas beaucoup coulé aujourd'hui. Normalement, on peut remplir facilement avec les 45 érables facilement aller chercher euh, euh, un 40 à 70 litres d'eau d'érable dans une journée. Ok, donc ça c'est fait. fait, que là la prochaine étape c'est? La prochaine étape c'est de le verser euh, dans le gros chaudron, okay. <rire> dans la grosse marmite pour faire bouillir. Ok, on va aller voir ça. Bon. Ok, donc là on est euh, dans la petite cabane, puis ici on a un gros chaudron d'eau de, d'érable. Ça, là-dedans, papa, y a, normalement, quand tu remplis le chaudron, il y a combien euh, d'eau là-dedans? Dans cette grosse marmite-là, il rentre euh, 50 litres. OK, 50 litres d'érable, puis ça donne combien de litres de sirop d'érable, 50 litres d'érable? Euh, pour 50 litres, ça va donner un peu plus qu'un litre. On compte normalement 40 litres d'eau pour un litre de sirop. Ça prend, ça prend combien de temps à bouillir, ça? Ça, j'en ai pour euh, deux jours, pour environ 70 litres, parce que c'est artisanal, là. la source de chaleur euh, n'est pas suffisante pour évaporer très rapidement, comme les gros évaporateurs industriels, mais euh, faut, ça prend beaucoup de patience. Donc, on a bouilli le sirop d'érable pendant plusieurs heures maintenant. On l'a bouilli jusqu'à 104 degrés. On a aussi vérifié la densité. Malheureusement, j'ai perdu la vidéo où on a euh, tout fait ça, puis embouteillé. Donc, embouteiller, c'est mettre le sirop dans les bouteilles. Euh, mais bon, je vais vous expliquer. On a, on, a, on a vérifié la température, on a vérifié la densité aussi du sirop d'érable, puis après on l'a mis dans les bouteilles, les bouteilles ici comme ça de sirop d'érable. Quand vous achetez du sirop d'érable, euh, normalement, je vois beaucoup les gens en Europe garder le sirop d'érable à la température de la pièce dans l'armoire, mais en réalité, le sirop d'érable, il faut le mettre dans le frigo, donc les Québécois, on met le sirop d'érable dans le frigo après l'ouverture et d'ailleurs, si vous regardez sur votre bouteille de sirop d'érable, généralement, c'est écrit de le mettre au frigo après l'ouverture. Donc, mettez votre sirop d'érable dans le frigo. Après le sirop d'érable, on peut aussi faire de la tire d'érable sur la neige. C'est très populaire pendant le temps des sucres. Je vous mets une image ici. C'est délicieux. Puis si on continue de bouillir le sirop d'érable, ça devient de la tire, mais ça peut aussi devenir du beurre d'érable. Moi, j'adore le beurre d'érable. Et ça, c'est vraiment 100% sirop d'érable. Puis ça, de, ça prend une certaine texture. Puis je mets ça sur mes toasts le matin. J'adore ça. Donc... Euh, on va terminer la vidéo ici. Laissez un petit thumbs up pour mon papa, <rire> puis euh, n'oubliez pas d'aller voir mon Facebook, mon Instagram, n Oubliez pas de vous abonner, puis ben moi je vous dis à la prochaine! Bye! bye, bye!